Ça veut dire que c'est un, un laps de temps très très court durant laquelle votre chien, votre chiot va avoir besoin de voir un maximum de choses. Comment réussir la période de socialisation de votre chiot vous en avez sûrement déjà entendu parler la période de socialisation est une période cruciale durant laquelle votre chien va se faire un catalogue de tout ce qui existe nous allons en parler dans cette vidéo et je vais essayer de vous donner des conseils afin de réussir cette période de socialisation. Avant de continuer, n'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube et Facebook va montrer cette vidéo uniquement si des gens réagissent dessus. Donc si vous la trouvez intéressante, celle-ci ainsi que d'autres contenus qu'on peut vous, vous proposer, n'hésitez pas à agir dessus pour nous encourager à, à continuer. Alors, la période de socialisation. La période de socialisation du, du chien elle commence à environ trois euh, semaines pour aller jusqu'à trois mois voire quatre mois chez certains individus ça veut dire que c'est un, un laps de temps très très court durant laquelle votre chien votre chiot va avoir besoin de voir un maximum de choses et va avoir besoin de faire un maximum de rencontres positives en quelque sorte votre chien va se faire un catalogue de tout ce qui existe et va le répertorier soit dans une une boîte ami soit dans une boîte ennemie donc vous l'avez compris il faut qu'il y ait un maximum de choses rangées dans le côté ami afin que votre chien ait un comportement adapté plus tard si on a loupé un peu la période de socialisation c'est à dire que par exemple on se met à sortir son chiot qu'à partir de l'âge que 4-5 mois euh, on peut rattraper des choses, mais euh, on n'aura jamais euh, quelque chose d'aussi efficace, un chien aussi à l'aise que si pendant cette période de socialisation, on a pris le temps de l'emmener dans des environnements variés, bien sûr la campagne, un endroit où on pourra lâcher notre chien, mais aussi en ville, rencontrer différentes personnes, voir des vélos, des bus, des gens à roller, des joggeurs, voilà un maximum de, de rencontres, de rencontres avec d'autres chiens aussi différents types de chiens hein. chez, chez l'espèce canine on est dans l'espèce où il y a le plus de différences hein. on va avoir des, des races vraiment naines jusqu'à des races géantes des faciès très très différents et si un chien a vu que un certain type de chien et ben bah pour lui ça peut être difficile de communiquer avec euh, bah des chiens qu'il n'a pas rencontré pendant sa période de socialisation plus tard donc voilà le premier point faire voir à votre chien un maximum de choses pendant cette période trois semaines 3 mois. Deuxième point sur lequel il faut veiller, c'est quand on a un bébé qui vient d'arriver et qu'il se retrouve dans une situation ou une situation que vous vous percevez comme un petit peu stressante, on risque de faire de la surprotection et de le prendre dans les bras donc ça c'est une erreur à éviter à tout prix quand vous voyez un autre chien arriver sur lui euh, si vous le prenez dans les bras bah, vous envoyez un signal de danger à votre Ce à votre c'est euh, vraiment pas la bonne attitude on a toutes les raisons de penser que ça va bien se passer c'est très rare d'avoir un, un gros chien, un chien adulte qui va agresser un, un jeune chien euh, voilà, si vous l'emmenez dans des endroits assez, assez connus, assez fréquentés, et qu'il y a un chien qui est libre, qui arrive sur votre chiot, détendez la laisse, laissez-le entrer en contact, pas de surprotection dans les bras, pareil quand il y a des situations, euh, un bruit de bus, quelque chose qui fait peur un petit peu, on y allait peut-être un peu trop vite, trop près, la fois d'après on se mettra plus loin, mais là on ne se met pas à prendre le chiot dans les bras, parce qu'on le verra, un, un, un signal en fait, comme il y, y a une raison d'avoir peur, puisque nous aussi on a changé notre comportement. Troisième point très important à travailler pendant la période de socialisation, c'est d'apprendre à votre chiot le renoncement, la gestion de la frustration. On en a déjà parlé dans une autre vidéo, emmener son chien voir les autres chiens, c'est bien, maintenant, si ça devient la règle, si dès qu'on croise un autre chien, on va le voir, eh ben là, on va avoir un chien qui, euh, dès qu'il en voit un, va monter en excitation, et eh va ben, vouloir systématiquement euh, y aller. De la même façon, apprenez à votre chiot, pendant cette période de socialisation, un ordre simple, s'asseoir et ne pas bouger, et demandez-lui, restez avec lui, installez-vous, posez-vous à proximité d'une route ou à proximité d'un parc à enfants où il y a des enfants qui jouent, qui font du bruit, et demandez-lui de rester sage et calme, quelques secondes au début, même 5 secondes, puis après 10 secondes, 15 secondes, puis plusieurs minutes, en fonction de votre chien, on ne compare pas à un autre chien, vous voyez d'où vous partez en fonction de son niveau d'énergie et puis petit à petit vous allez essayer de lui demander de rester calme dans des situations qui peuvent être parues comme excitantes et où s'il n'y avait pas eu de laisse il y serait allé, là on apprend au chien le renoncement, j'ai envie d'y aller mais bah, il, je peux pas toujours y aller donc là on lui apprend le, le renoncement, chose très importante donc voilà pour les trois points que, que je voulais vous, vous apporter comme conseil pour réussir la période de socialisation de, de votre chien. Alors... C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Beaucoup de personnes se, se font prendre de, de cours. Si vous rencontrez des difficultés dues à une mauvaise période de socialisation, ou vous voulez vraiment prendre un bon départ, n'hésitez pas à faire appel à un de nos éducateurs canins comportementalistes. Allez sur le site www.respectdox.fr et vous pourrez être mis en contact avec un comportementaliste certifié qui saura vous aider avec votre chien. Si le comportement, la psychologie canine et l'éducation vous passionnent et que vous souhaitez en faire votre métier, découvrez le programme de formation que je vous propose sur mon site www.respedox.fr. A bientôt pour une nouvelle vidéo.